Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma première et sûrement déjà dernière <rire> vidéo Back to School. Ce terme à l'ancienne purée et dire que j'ai commencé ma chaîne sur un truc comme ça. Ma première vidéo de la série Back to School. Et oui, je suis navrée de vous faire penser à la rentrée déjà, mais en même temps, euh, elle arrive à grand pas, cette salope. Oh, je sens que je vais être en forme aujourd'hui, bah non. Nous allons parler de la fac, de l'organisation que j'avais pendant ma licence. On va aussi parler de motivation. Puisqu'apparemment c'est ce que vous vouliez voir sur ma chaîne Et je vais également à la fin de la vidéo répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta Je crois que c'était à la fin de ma L1, j'avais fait déjà une vidéo sur l'organisation que j'avais à la fac J'en refais une parce qu'en fait mon organisation a changé C'est surtout que j'avais oublié des choses et que vous m'aviez demandé sous cette vidéo là Donc, Bref, j'arrête de blablater et parti, ça faisait longtemps oh, oui. pour ceux qui ne me connaissent pas déjà bienvenue je suis étudiante en psychologie donc j'ai fini ma licence que j'ai obtenue et là je vais entrer cette année en master de psychologie alors on va commencer par le matériel que j'utilise et comment je m'organise pour prendre mes cours. A la fac en gros on a entre guillemets deux types de cours il y a les CM donc les cours magistraux qui se déroulent en amphi et puis il y a les TD donc ça c'est des petits groupes en général nous on était 35-40 dans ma première vidéo que je vous avais fait à la fin de ma je vous avais dit qu'en CM je prenais mes cours à l'ordi mais qu'en TD je les prenais à la main. Le cahier que j'utilisais... Ah parfait, il y a un TD dedans Donc euh, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais et dès qu'on a fini euh, un TD, un chapitre ou quoi, ce sont des feuilles en fait que tu arraches et qui sont déjà perforés tu vois ce genre de truc j'aimais beaucoup beaucoup notamment les oxford perso que j'adorais à partir de la moitié de l'année de l2 je crois j'ai arrêté de prendre mes td à la main tout simplement parce que je n'y arrivais plus plus ça allait plus le rythme était soutenu plus ça allait vite et j'écris beaucoup plus vite je pense comme beaucoup de gens à l'ordi qu'à la main même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus à l'aise à la main c'est pour ça que moi je vous conseille de tester les deux en fait et de prendre la technique que vous préférez finalement un truc qu'on m'avait demandé et cette fois je vais vous le montrer je vais vous montrer Comment je, je m'organisais dans mon ordi pour mes cours par les bouquins et du coup soit des blocs notes et stylos classiques soit un ordi si vous préférez taper à l'ordi il n'y a pas de matériel spécifiquement acheté c'est pas comme au collège ou au lycée où on avait une liste de fournitures à prendre la façon le maître mot de la fac concrètement c'est l'indépendance. Et c'est d'ailleurs un peu le piège de la fac, hein, méfiez-vous, parce qu'au lycée, on est hyper encadré, hyper suivi. Une question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a des prises dans les amphis En général, il y avait une prise pour les 300 places de l'amphi c'est short. Donc moi c'est pas dans les amphis que je rechargeais mon ordi, euh, c'était soit dans les salles de TD où il y a un petit peu plus de prises. C'est vrai que pour recharger son ordi c'est parfois compliqué, moi je profitais des pauses en fait, donc soit à la BU, soit même dans les halls et tout, il y a des prises. Donc moi personnellement pour taper mes courses que j'utilise comme le logiciel tout simplement, c'est Open Office. Puisque c'est le logiciel avec lequel je suis à l'aise, mais bon, de toute façon, un logiciel de traitement de texte, n'importe lequel. Donc, comme vous pouvez le voir à ma gauche, j'ai trois dossiers du coup avec mes cours. Comme vous le voyez là, j'ai un dossier par semestre. Moi, je, je, je range comme ça. Allez, on va ouvrir mon tout premier cours de social. Alors, il n'y a rien de fou dans ce que je vous montre là actuellement, mais ce sont des inquiétudes dont les gens m'ont parlé. Le truc qui peut peut-être vous faire peur, c'est qu'effectivement, quand on est en amphi, vraiment, le rythme est assez intense. Ça, c'est mon petit conseil. Faut pas, pendant ton cours, te casser le cul et perdre du temps, en fait, à déjà vouloir faire la présentation pendant que tu es en cours. En général, dans les cours euh, en amphi, vous, le prof a un diapo, qui va souvent d'ailleurs mettre euh, sur le NT par la suite. Le NT, c'est un un site internet de la fac auquel as accès et du coup tu as accès à tes cours aussi comme ça. Faut pas copier que ce qu'il y a sur le diapo parce que si tu copies que ce qu'il y a sur le diapo bien souvent tu n'as pas la moitié des informations importantes. Il faut vraiment copier ce qu'il y a sur le diapo, mais aussi ce que le prof dit. C'est pour ça qu'il bah, faut éviter de sécher. Ah ouais, la fac, c'est ultra tentant hein, pour sécher les cours. Hein. Si vous saviez le nombre de cours que j'ai séché. Donc c'est pour ça, euh, faut pas compter que sur les diapos que, que, en se disant, oh mais de toute façon le prof, il met le diapo sur le NT, t'inquiète. Donc du coup, bah, pendant le cours, prise de notes, prise de notes, prise de notes, comme tu peux le voir, là, mon cours, et encore là, euh, il est en mode quand même déjà un peu présenté avec des tirets, des flèches et tout. Mais il est quand même en mode un peu chum. Ce que je faisais, c'est que du coup, bah voilà je tapais mon cours tranquillement. Euh, alors dit pendant le cours. Par contre, toutes les semaines minimum, je représentais correctement mes cours. En général, les profs donnent quand même un plan de cours, euh, mais ça arrive qu'ils n'en donnent pas. Donc si jamais ils n'en donnent pas, je relisais tout le cours. Et en général, il y a malgré tout une logique au cours, même s'il n'y a pas de plan donné par le prof, et je me créais un plan. En fait, j'ai besoin que ce soit comme ça, vraiment très cadré et structuré pour pouvoir bien comprendre les informations. Là, je vais vous montrer le même cours. Donc vous voyez, je mets des couleurs, je mets les titres en gras, je colorise tout ça, je rajoute les schémas, plein de choses pour que mon cours soit clair et agréable à lire et donc à apprendre. Voilà, vous voyez, moi c'est vraiment il me faut de la couleur, il faut que ce soit clair. Après c'est parce que j'ai une mémoire très visuelle et que moi j'aime bien que ce soit un minimum agréable, tout simplement parce que déjà les révisions c'est pas agréable. Du coup les schémas, peut-être que vous vous demandez là comment je les ai, c'est tout simplement les schémas qu'il y a sur les diapos des profs, j'ai fait des captures d'écran ensuite que j'ai collé dans mon cours. Petit conseil d'amis, achetez-vous un disque dur. Vraiment, c'est une somme à mettre, mais moi ça m'a sauvé. Et on ne sait jamais, suffit d'un virus, suffit d'un ordi qui qui bug ou qui vous lâche. Et dernier point sur les cours en eux-mêmes, ce que je fais à chaque fin de semestre, c'est que j'imprime tous mes cours. Je classe ça dans des classeurs. On ne sait jamais. Je suis peut-être trop prévoyante, mais il vaut mieux ça que pas assez. Hein. Bon, là, on va passer à la partie organisation en tant que telle. Moi, bon, la première chose, je ne jure que par ça, il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu avais quand même un agenda Je note tout, tout, tout, tout, tout, parce qu'il y a eu des époques où j'avais les cours et j'avais aussi euh, trois jobs étudiants. Donc, il y a un moment... Euh... Donc voilà, je notais tout, tout, tout, tout, tout dans mon agenda. Plus vivre sans mes agendas. En plus de ça, mon agenda, il me fait... Euh... Coloriage anti-stress, c'est un peu mon de journal, mais pour les feignants, donc je l'aime trop trop trop. Je notais tout, donc quand j'avais des jobs étudiants, je notais les jours où je bossais, les horaires que je faisais. Je notais mes idées de vidéos, quand est-ce que j'allais tourner les vidéos, les monter, et quand est-ce que euh, bah, j'avais cours, et quand est-ce que machin, et quand est-ce que machin, bref. Parce que sinon, j'avais l'impression de pas m'en sortir. La deuxième chose, vraiment, en termes d'organisation, moi, que je fais euh, du coup depuis euh, la L2, je crois, c'est de me faire des plannings de révision. Et on est habitué à faire ça à l'heure dernière minute. Et euh, dans la merde, ce que je faisais c'est qu'à chaque période de partiel, un mois avant que mes partiels débutent, au moins un mois, je me faisais un planning de révision sur mon ordinateur je mettais euh, quand j'avais cours, quand j'avais pas cours pour pouvoir euh, un peu proportionner mes révisions et je notais tous les chapitres que j'avais à réviser et je me mettais quand est-ce que je révisais tel chapitre de telle matière à partir de la période où j'ai fait ça mes révisions étaient beaucoup mieux organisées et beaucoup moins chaotiques finalement puisque de faire ça ça permet vraiment de voir l'étendue de tout ce qu'on a à réviser, moi ça motivait de ouf parce que en mettant par exemple le lundi 24 octobre je sais pas, je dis n'importe quoi. Premier CM de euh, statistiques. Et pas bah, de voir ça, je me disais j'ai pas le choix parce que moi ça me stresse de pas faire ce que je me suis fixée de faire. <rire> Après c'est ma personnalité qui est comme ça aussi. Faites des plannings qui sont réalisables. Puisque je sais pas, par exemple tu te mets trois chapitres à réviser dans la même journée. Peut-être que tu ne vas pas y arriver. Et alors là pour te démotiver, c'est la meilleure chose à faire. Et dernier point que je vais vite fait aborder pour les révisions, moi personnellement je suis team fiche Bristol, c'est vraiment devenu une passion Par contre sur les fiches on ne recopie pas son cours, alors moi ce que je note toujours c'est le plan en couleur et ensuite les points importants, en fait les, les mots à connaître, les définitions à connaître par cœur, tout ce qui est à connaître par cœur, refaire les schémas aussi si jamais il y a des schémas à connaître par cœur. le plan... Quand je révise, c'est une des premières choses que j'apprends, puisque de connaître le plan, ça te permet de comprendre la logique du cours, ça permet un apprentissage, un autre type d'apprentissage en écrivant. J'avais les petites fiches Bristol comme ça classiques, qui sont vraiment toutes petites, qui sont blanches. Euh, je suis pas trop fan de celles-ci parce qu'elles ont toutes la même tronche, et moi je préfère largement vraiment vraiment. C'est des fiches Bristol grandes et colorées comme ça, Vous voyez les petites fiches colorées comme ça. Euh, moi j'aime bien parce que du coup je en fait une couleur ça représentait une matière et les petites trombones colorées aussi. <rire> Je pense que vous avez compris, j'ai besoin de couleurs dans ma vie pour être plus joyeuse. <rire> non, non mais c'est très psychologique mais euh, moi ça, ça m'aidait beaucoup en fait à trouver déjà la motivation et à organiser les choses dans ma tête. Là on va passer un petit peu à la partie sur la motivation. Alors ça va paraître être des conseils très bateaux, je me doute. Lorsque vous révisez, vous bossez vos cours, vos dossiers, peu importe, c'est de réviser dans un endroit où vous vous sentez bien. J'ai passé une bonne partie de l'été à essayer de remettre ma chambre dans une disposition qui me convient mieux, et je m'y sens bien, et c'est vachement important. C'est ça qui est compliqué parce que je sais qu'il y a plein d'étudiants qui vivent dans des petits appartements où ils se sentent pas spécialement bien. Essayez de vous faire un petit cocon, vraiment, des fois ça peut être des trucs cons, une plante, une guirlande, et tu te sens mieux c'est plus kukwining. Alors ouais, là c'est le côté youtubeuse qui ressort. <rire> la guirlande l'a bougie et tout. <rire> le plaid C'est pas magique, mais ça aide. Alors, deuxième petit point, bosser en groupe. Euh, moi perso, c'est quelque chose qui ne me convient pas, qui ne m'aide pas, parce que je suis plus déconcentrée qu'autre chose. Mais si jamais vous avez des personnes avec qui vous le sentez que ça le fait, qu'il y a un feeling que vous arrivez à vous pousser pour bosser, ça c'est le feu. Si vous sentez que c'est pas efficace, bossez plus en groupe, ça sert à rien. Personnellement, Peut-être essayer, mais moi j'aime beaucoup réviser avec de la musique, pas des musiques que je connais par cœur et que je chanterais. Car très souvent c'est de la musique classique, puisqu'en fait ça me détend, et de l'avoir en fond je sais pas, moi ça m'aide, et moi le silence ça m'angoisse. Ou alors des, juste des instrumentales, mais pas du tout de musique avec parole, parce que sinon je chante forcément. Hein. Euh, et dernier petit point que je voulais aborder vraiment, état à l'écoute de soi dans le sens où moi je sais que ça m'est déjà arrivé de bosser 4-5 heures sans pause du tout parce que je me sens dans la merde c'est vrai que tu te rends très vite compte qu'il y a un moment ton cerveau il sature voire enfin, même des fois tu t'arriveras même pas à comprendre ce que tu lis de s'autoriser des pauses ah si les derniers mois parce que je sais qu'on me l'avait demandé comment t'arrives à te motiver. Le seul truc, ah, c'est pas un vrai conseil du coup, <rire> moi le seul truc qui m'a permis de trouver vraiment la motivation là par exemple cette année, enfin l'année dernière du coup maintenant, euh, c'était parce que je redoublais et que je me suis pris des tôles. Alors non je ne vous recommande pas de redoubler. Vraiment essayer de garder le pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait. Le nombre de fois où moi j'avais la flemme, où j'avais aucune déterre, où je me disais bah oui cocotte mais en fait t'as envie d'aller en master parce que t'as envie de faire tel métier, t'as envie d'être psychologue en fait. Moi je m'auto-engueulais, ah, je sais pas si c'est une technique. Et on va passer à la toute dernière partie de cette vidéo, vos petites questions. Alors, ah bah, comment ça se passe pour les absences et les prises de notes Alors, les prises de notes, du coup, j'ai un petit peu expliqué. Donc, Pour les absences, en CM, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Donc forcément, tu viens pas, bah, personne ne va le remarquer à part tes potes, mais voilà. Pour les TD, moi, la grande majorité de mes profs faisaient l'appel. Normalement, ils sont censés le faire. Ils te donnent l'absence si tu n'es pas là. Et au bout de trois absences, tu es ce qu'on appelle défaillant. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller au partiel, tu es obligé, tu es obligé pardon, d'aller au rattrapage. Donc tu as le droit d'être absent bien sûr, mais il faut que ce soit justifié, donc que tu es je sais pas, un certificat médical ou un truc comme ça. Alors au niveau des candidatures pour les masters, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Je ne vais pas te mentir, c'est la merde. Mais, ah bah si, c'est ça aussi comme vidéo que j'avais dit que je ferais, dites-moi encore si ça vous intéresse, sur la sélection de masters. Heureusement, il y a les groupes Facebook, enfin nous il y avait un groupe sélection... Euh... L3, Master de Psycho. Heureusement, hein, ce groupe m'a sauvée et mes potes qui étaient déjà en Master aussi. Arrivais-tu à gérer la licence 1, le travail scolaire plus un travail, un job étudiant Alors comme j'ai dit, moi, à partir de ma L1, euh, j'avais donc YouTube. Bon, là c'était la passion, mais bon, ça me prenait du temps, les cours euh, et trois jobs étudiants. Je ne vais pas te mentir, j'ai beaucoup séché du coup les cours euh, en L1 et en L2. Après, j'ai arrêté mes trois jobs étudiants du jour au lendemain parce que c'était plus possible. Voilà, je me suis pas écoutée personnellement. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai beaucoup appris. J'arrive. En fait, moi, c'est parce que j'ai eu trois jobs étudiants, un travail de nuit. Enfin, c'était c'est faisable. Moi, moi, je crois que tous mes potes bossaient à côté. C'est juste que il faut que tu priorises quand même tes cours en fait, c'est vraiment tes cours et tes études ta priorité et ça il faut pas l'oublier parce qu'on l'oublie très très vite il faut voir avec ton employeur pour que tu bosses en dehors de tes cours et pas pendant tes cours comme moi j'ai pu faire Mais ça c'est compliqué parce que bah ouais en tant qu'étudiant euh, on a besoin d'argent en fait Donc... est-ce que pour choisir sa langue perso anglais en L1 de psycho il faut passer des tests pas du tout non non euh, moi je me rappelle j'avais juste coché une petite case comme quoi je voulais faire anglais c'est quoi la marque renaise de tes agendas s'il te plaît my365 du coup Comment tu te prépares à la rentrée d'une année sur l'autre bah, Comme je vous ai déjà dit, j'imprime mes cours de l'année d'avant, je les relis souvent, là par exemple ce mois-ci je réfléchis, alors moi c'est parce que je rentre en master mais je réfléchis à mon mémoire que je vais faire et je vais commencer à chercher un stage du coup pour ma première année de master, sinon bah tout, je mets tout, bien tous mes cours sur un disque dur, je vérifie que j'ai tout donc voilà mais sinon rien de foufou, enfin si là il faudrait que je change la batterie de mon macbook mais c'est tout bah voilà parce que toutes les autres questions que vous m'avez posées en fait j'ai répondu dans la vidéo donc euh... Vraiment trop fort. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais répondre à un maximum de personnes et si vous, vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres méthodes ou d'autres conseils à donner n'hésitez pas non plus à les donner en commentaire voilà qu'on s'entraide. Voilà tout le monde, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao